Salut à tous ces types, salut je suis avec Valiverne Salut salut Et aujourd'hui on se retrouve pour le secret transit version Maxis cette fois la tour de Babel Donc là je vous ai mis sur cet écran pour que vous puissiez voir, regardez On a maintenant la route transit qui s'illumine en bleu C'est le secret qu'on a fait la dernière fois, donc c'est Richthofen Voilà, et pour ceux qui connaissent, si on active euh, la navcard, Et eh ben on a aussi les éclairs bleus à côté, ça nous active vraiment le secret Donc faudra qu'on fasse ça aussi plus tard euh, voilà, donc on a déjà tenté le secret cet après-midi et on a lamentablement échoué. <rire> à cause Non mais n'importe quoi. Non mais en plus, on était super à bien, quoi, genre on, était, on avait fait tout le secret vague 1, et genre on arrive à la dernière étape et le zombie électrique voulait pas venir en fait. Genre on a tout essayé, le zombie électrique il voulait pas venir. On a passé dimanche. On a essayé de faire avec l'orage et le mec voulait pas venir et au final on s'est fait tuer comme des cons genre Valy tombe en émo et euh, j'essaye de le <rire> j'essaye de le ranimer euh, en pensant qu'il avait un laser pour me couvrir je lui dis couvre moi couvre moi et il me fait mais en fait j'ai pas de laser et du coup je me suis fait tuer et on est mort comme des bites euh, voilà Mais, putain, mais putain. Et on avait passé une ah demi-heure ouais. à faire nos points. Et du coup on vient de repasser. On vient de repasser une heure pour faire. Attends mais viens on tue pas, on tue pas, on tue pas, pas. Vas-y on y va. On vient de repasser une heure pour faire nos points. Parce que vous savez que pour faire les secrets il faut mettre des. des points dans la banque hein, bien sûr. Et euh, on a eu quelques difficultés pour mettre les points dans la banque, notamment euh, Valiverne qui lance des grenades IUM. Sur les boîtes magiques, <rire> au moment où j'ai des bonnes armes, le jeune Valiverne euh, qui s'amuse, n'est-ce pas? <rire> vas-y, viens, cool. vas oui. viens, on y va à pied, vas-y, viens, Notamment ce points. monsieur là, la Galil, <rire> hein, hein pour ne pas citer d'armes, enfoiré. est t'as expliqué les étapes, Ouais, alors les étapes de la version Maxis. Du coup, on va commencer par récupérer nos points à la banque. Donc on a, euh, moi je dois avoir, euh, je sais pas, plus de 50 000 logiquement, et Valy, il a mis euh, quasiment 30 000. Et euh, donc on va récupérer nos points à la banque. Ensuite, ce qu'il faut qu'on fasse c'est euh, choper des grenades um mais il faut pas qu'on soit deux à les choper, il y en a qu'un seul qui doit les choper cette fois. Donc c'est plus simple. Obligatoire. Ensuite, euh, mec, attends, on va dans le bon sens là Oui. Je me, je me paume bien. Euh, Ensuite il faudra qu'on aille... Euh, euh, activer le courant puis désactiver le courant. Ensuite on va chercher des turbines neuves. Oh, J'espère ça va passer. Ça pas moi ça passe moi. Moi, bon. moi ça passe ah non, moi. Pas Ouh j'ai réussi. Putain. Oh, yes mec. Trop... Tous les deux on a ici. Ok, ensuite, on va aller prendre des turbines toutes neuves. Euh, ok, attends, laisse-moi faire les 30 points. On va aller choper des turbines toutes neuves euh, et aller sous la tour de Babel. On va poser nos turbines sous la tour de Babel pour créer de l'énergie, mais Maxis va vouloir plus d'énergie, donc il faudra attirer, et c'est là l'étape très chiant, il faut attirer le zombie électrique dans la... Vas-y, go. Dans la tour de Babel. Sous la tour de Babel, donc il y en a un qui doit l'attirer. Pendant que l'autre lui balance la grenade UM dessus, pour le tuer sous la tour, et c'est ça l'étape très compliquée, parce qu'il oh, nous tue très très vite. Comme une de déjà on prend combien, du coup euh, on prend, moi je dirais, moi je vais prendre 20 000. Ouais, je prends 15 000, moi, ça suffit. Prends ouais, à peu près 15 000, ouais. <rire> Comme ça, au cas, ou, au cas où vraiment on foire, vas-y, sors par contre, hein, sors. Au cas où vraiment on foire, tu vois, on a encore des points. Et voilà, une fois qu'on aura tué le zombie électrique, il suffira de poser deux turbines sur des, des, des téléporteurs. Et on aura terminé le secret version Maxis. Voilà, du coup, on va... Okay. Euh... Ouais, Allez... Activer le plus... courant, vas-y viens. Viens, on va activer le courant. Ouais. On y va. Ouais. On y go, on y go. On y go. Parce que la difficulté de ce secret, c'est qu'on n'a pas le courant allumé en fait, vu qu'on doit l'éteindre. Ça veut dire pas d'atout, ça veut dire pas de téléporteur, ça veut dire casse-couille, voilà. En gros, viens, on va prendre le couteau de boucher au passage. Il est juste là. Dis-moi si tu trouves la cabane. Elle doit être là. Elle est là, je crois. Ah, elle est là. Oh, vais... Ok, nice. Vas-y, prends le couteau de boucher. Ah putain de lit Et voilà grillons. maintenant on va activer le courant oh, Oula <coughs> ton micro il est en train de mourir hein. T'es là j'avais des mon micro Je me suis dit, il est en train de mourir ton truc là Ouais j'étais en train de J'ai des micro ça va être vrai. Quel bolos ce vali. Ouais, donc le prochain secret qu'on fera, sera probablement euh, un truc du style Die rise ou Burridge je pense. Euh, Au passage, si vous n'avez pas vu la, la version Richtofen, je vous la mets à l'écran. Hein. Allez la voir aussi. Les deux versions sont intéressantes. Et si vous n'avez pas vu la première vidéo qu'on a faite de cette série il y a longtemps, je vous la mets aussi à l'écran. C'est le secret de Mob of the Dead. Avec euh, Optics, je sais plus qui et je sais plus qui. Euh, tu te souviens toi ou pas Il y avait Kairos. Non. Tu l'as pas fait avec nous toi Si. Vu que je n pas là. Non. Bah ouais, il devait y avoir Kairos. Il y avait et... pas. Euh... Oui. Qui ça Bah oh, oui, c'est ce sont... pas avec lui. Euh, euh, non, c'était avec Six, je crois. Ah oui, oh, peut-être. Ouais, peut-être. Oh merde Attends qu'il sorte bien. Euh... Oh mec, j'ai foiré là. Là, j'ai complètement foiré, là. Oh, c'est pas grave. Pas grave donc là, on va bien attendre qu'il sorte. Vous voyez ce FDP, là C'est à cause de lui qu'on est mort. On l'a attendu une heure et à la fin, on est mort. Voilà, donc logiquement, on devrait entendre Maxis qui parle. Voilà. Attends, Attends. ça t'inquiète pas. Écoutez bien, coupez le courant. Donc, on coupe le courant parce qu'on est des petits soumis. Et il est content. Bon, cette fois, t'es éviter de sauter dans le trou, Valiver. Parce qu'on te connaît bien. Oh, si j'avais oh, si fait le schlag, je me serais mis au bord, je t'aurais bloqué. Ah y'a le bus, il y a le bus. Euh... On prend le bus ou on y va à pied ouais, en train de avec mon frère. Ah oui, ici. Hein. Oui. On prend le bus oui, ou oui. on y va à pied, dis-moi. Parce que là, on faut aller au, là, faut aller au diner. Là. On prend pas de risque. On prend pas le... Allez, hop, monte, okay. euh... on prend le bus. Dans le train, dans le bus. Tu veux pas, tu veux pas de zombies, hein, Par contre, tiens, allez aux fenêtres. Bah lui, on va être obligé lui. Tiens bien les zombies aux fenêtres. Aide-moi négro, aide-moi. Là, <rire> ça va être chaud de tenir les trois. mais Ce serait l'idéal. Je pense que. Oula. Je pense que cette fois, on va plutôt essayer de faire. Ah, il y en a un qui est rentré. Cette fois, on va plutôt essayer de faire. Ah, oh, voilà la double baffe. Ouais, tenir les trois en même temps, c'est chaud quand même. On va plutôt essayer d'attirer le zombie. On va plutôt essayer d'attirer le zombie électrique avec euh, l'orage. Ce serait beaucoup mieux. Ah c'est forte. What Mec c'est quoi ça Là Tu vois pas Là tu vois pas la boule euh, violette ah, Attends je vais voir mec. Je crois que c'est. Ah c'est le truc de Richthofen, mais regarde mec, tu vois pas le feu tricolore là Non, non je vois pas. Tu vois rien bah tu, non, verras, rien. tu verras sur la vidéo mec. C'est stylé. Tiens, yeah. en fait. Bah genre y'a une boule euh, violette d'énergie, tu sais, comme sur la tour de Babel. Et là elle est sur le feu tricolore. Je sais pas à quoi ça sert, mais c'est stylé. Oh. Vas-y viens, on retourne dans le bus. Qu'est-ce que tu fais là On va dans le bus. Faut qu'on aille au diner, je te rappelle. Au dîner. Eh ben bravo. On va faire le Ouais. On va essayer de tout faire vague hein, comme avant. Regardez ça. Comme c'est beau. La tour de Babel. Activée. Ah, ça se voit qu'on est fatigué. Hein. Ah ouais, là, on s'est fatigué, là. Pourtant il n'est pas très tard. Hein. Et là, logiquement, si on l'active version Maxis, euh, elle est orange, la tour, elle est pas bleue. Et d'ailleurs, c'est bien la version Maxis hein, qui, qui fait tomber les bonus. C'est pas Richtofen Ah ouais Ouais, parce que t'as bien vu, tout à l'heure, il n'y a rien qui est tombé. Pourtant, on est resté une demi-heure. Et... Euh... Tant que ça passe, tu voulais pas parler euh... Euh, bah non ça bah, c'est bon non, bah non j'ai rien dit. J'ai rien dit. Merci beaucoup euh, Valéa. Enfin, bah viens on... on prend nos turbines neuves maintenant, tu sais quoi Vas-y ouvre la porte. Voir. Ah c'est pas moi qui ai ouvert. Ça c'est nice. C'est juste ce que je voulais. Euh, oui, si je voulais vous dire, euh, euh, euh, euh, euh, ouais, on a enchaîné cette vidéo parce que on a vu que celle qu'on a fait euh, version Richtofen vous a vraiment beaucoup plu. Donc ça nous a fait plaisir. On a gagné pas mal d'abonnés grâce à elle et on a eu beaucoup de retours positifs. Donc euh, ça nous a fait plaisir. On a dit bon, bah on enchaîne du coup et on leur fait euh, la version Maxis cette fois. Donc j'espère que ça vous voilà, plaira, autant que la première, ouais. Ouais, enfin on calme, on a passé du temps quand même. Putain, <rire> on s'est fait couiller au début. Mais j'ai vraiment ragé, je vous mettrai peut-être... Euh, peut-être qu'en fin de vidéo, je vous mettrai euh, le moment où on est mort sur euh, le secret d'avant. Parce qu'on a perdu genre 30 000 points chacun, euh, on y a passé une heure quasiment. Donc j'ai un, un petit peu ragé à la fin. C'est pas comme si on avait attendu le zombie électrique plus d'une demi-heure, quoi. C'était pas hyper violent, mais il a ragé. J'ai un peu ragé, quand même. À la fin, j'ai un peu ragé, putain. C'est pour ça, Valy il m'a dit, bon, vas-y, tu sais quoi, ce soir, on le refait. Comme ça, ce sera fait, j'ai dit, ouais, t'as raison, on va le refaire. Donc là, j'espère que ça va marcher cette fois. En plus, c'est pas un... un secret compliqué. Hein. Transit, c'est le secret le plus simple de, de Black Ops 2 clairement. Mais voilà, il y, y a ce côté chiant où faut courir après la boîte, euh, faut passer d'un morceau de la ville à l'autre, faut attendre le zombie électrique. Et ça, t'as pas sur les autres secrets, c'est ça qui est un peu chiant quoi. Voilà, en tout cas, on y est. On va se faire une petite boîte. Et là, je. Et là, je one shot, ouais, vas-y. Et là, je one shot l'I.U.M. Waouh Un five vrai Vas-y, fais. Oh, il y a l'orage Oh mec, si on peut se bouger le cul, ce serait nickel. double Mais à tous les coups, ça va nous faire comme avant, mec. On va arriver euh, on va arriver au truc et il va se barrer. le. Vas-y, à toi. Et l'orage, il va se barrer. Parce qu'en fait, pour ceux qui connaissent pas, quand vous avez un énorme orage comme ça et que vous terminez la vague, vous avez le zombie électrique qui a à peu près une chance sur deux d'arriver de... sur votre gueule. Et nous, c'est ce qu'on veut, en fait. Ok, Python. Ah, c'est bon, il a déjà fini l'orage. Et le problème, c'est qu'il faut qu'il nous tombe sous, sur la gueule, mais, mais sous l'obélisque. Fais le tourner, hein, fais le tourner dehors. Le laisse pas rentrer, hein. Pendant que je fais des boîtes, fais le tourner. Hein. Ah, putain, ma voix. Tu la vois pas, là Il y avait la lumière de Richtofen sur la boîte et moi, je vois pas hein. Putain c'est chelou pourtant on l'a fait tous les deux. Nounours, allez, c'est parti, à la recherche de la boîte magique. Attends je vais rester là pour essayer de voir où elle est. Parce que si elle est au dépôt on descend vite hein. Ah merde, il est rentré le zombie Fais gaffe. Vas-y, va à l'autre bout, va à l'autre bout. On l'attire chacun notre tour. Viens, viens, viens, viens, viens Non, mec On l'attire chacun notre tour. Comme ça, on le, fait, on le fait bugger au milieu. Viens, viens, viens Oh, mec, tu galères, moi, contre. Faut qu'on fasse ouais, chacun notre tour moi Je fais juste d'avancer, c'est juste que le zombie a Rien. Viens, mais... Là voilà. t'avances, tu, en fait. tu recules, t'avances, tu recules, t'avances, tu recules. Bah, regarde cette merde là, tu vois cette merde Il sait pas quoi faire. C'est la méthode la plus casse-couilles. Tu me bloques. Tu me bloques. Non. Viens, mon petit négri, on va s'occuper de toi. Oh, il a tenté de me mettre une double baffe. Je t'ai vu, hein. J'étais t'ai vu. Ouais, c'est pas passé loin du tout. voilà à partir de maintenant, on a plus le droit de mourir. Sinon, on baisse nos points dans la banque. Genre, ce que Valifa vient de faire, par exemple, c'est. Mais viens pas vers moi. Mais écarte-toi, viens pas vers moi. Et là il me mettait une double baffe mec, je pleurais. Genre je cassais tout chez moi. Attends, alors la boîte... Euh... Ouais je pense qu'elle est à la ville. Vite, vite, vite, vite, on l'enferme dehors. Et voilà, nous sommes arrivés. En fait la boîte était au dépôt. Donc on a bien le somme. Mais je vous ai coupé le moment, parce que c'était plutôt chiant. C'est quoi comme arme, dis-moi Fal. C'est un fal. Ouais, c'est Vas-y Je vais pas prendre, je te fais. Je te tiens le zombie. Oh, le coup, il monte sur le toit. C'est bon, tu t'amuses bien. Couteau balistique Ah, ouais, j'ai des couteau balistique avec le couteau... Euh... Oh, oh, mec, c'est trop stylé Putain, j'avais jamais vu, ça. C'est énorme ouais. J'entends un couteau qui est énorme Vas-y, je te le prends le zombie, va faire tes watts. Putain, on va être juste en nombre de points, j'espère qu'on va pas devoir retourner à la ville puisque là... Ça me casserait bien ah, les couilles là plaît. Allez, s'il vous plaît Fais tourner... Euh... Fais tourner Michael Vas-y fait tourner Bobby. Ça a du limite garder le couteau balistique avec le euh, machin, ça aurait été one-shot. Euh. Oh putain <rire> Le santé mort, le Joe Je présente la partie bien casse couille du secret. De tronzi, oh t'es passé? Euh, Merde, je vais pas passer. Je vais pas passer. Oh je suis mort. Oh. Mais dis pas que tu meurs. Hein. Mais dis pas que tu meurs. Je meurs. Ok, ouais, je pense que tu peux venir. J'arrive, j'arrive, faut juste oh, que pas. je me fasse pas bloquer par le trottoir. Putain, j'ai pas eu de chance, mec. Dès que j'ai tué le premier, le deuxième il m'a tout de suite sauté dessus. Et genre, il m'a pas laissé de temps. Non, non, tu peux pas là, reste dans la ville, reste dans la ville, reste dans la ville. Tu peux pas me ranimer euh, en dehors. Ah, mais je voulais Putain, y'a le zombie qui est collé à moi. Y'a le zombie qui est collé à moi. On va aller en vague de néant. Non non non non non viens viens viens viens viens viens viens viens viens viens Là c'est bon là non Oh mec t'es sérieux t'étais où Bah moi j'étais parti pour faire des boîtes tu me disais de. Peu... Mais mec euh, j'étais. Oh j'ai Oh GGM. nice GGM. Mais mec bon, j'étais bon, rentré dans non, la ville hein. te chercher, mec. non Non c'est pas grave, c'est pas grave, on s'en fout on est vague 2 Mais j'étais rentré dans euh, la ville mec hein GISM donc c'est toi qui vas faire la pâte, du coup Ouais putain ça va être chaud Oh j'ai l'air j'ai l'air RPD oh. Oh nice, ok donc là on est bien là. RPG 7. De toute façon si j'ai si j'ai pas ma larme que je veux j'ai encore mes points dans la banque. Par contre s'il vous plaît j'aimerais bien juste un bon truc. Genre est-ce que c'est si dur que ça Oui oh, oui. Oui, mais allez-y, continue à me donner de la merde, il a aucun problème. Mais oui, mais allez-y, mais allez-y, allez j'ai tout mon temps. Putain, ça m'énerve. Galil, nice, mais j'en veux encore une, parce que là... Ouais, moi j'en ai qu'une. Mec, si on doit passer des vagues, euh... j'aimerais bien en avoir une autre... Non, non, non. Putain Attends, ça se trouve, il va respawn encore à la ville. Ah ouais, comme la dernière fois. Ce serait bien. Parce qu'avec la Galil, euh... pas... Oh putain, j'ai plus le couteau de boucher Oh, fait chier. Bon, je vais reprendre des points du coup. Non mec, on va pas avoir de chance, elle va pas respawn à la ville. S'il ouais, vous plaît, s'il vous plaît. Non, négro, elle est pas là. Ah. Tu la vois, la lumière? Ah, oui, ça y est, je la vois, elle est là-bas. Ah oh, la vache. Euh, attends. Euh, je crois que c'est la ferme. Ouais. Je crois que c'est la ferme. Mais viens, on s'en bat les couilles. Viens, on achète on achète la K-47. On achète la K. Achète la K ouais, franchement, on va faire ça. Attention, bus, bus, bus, attention Attends, est-ce que j'ai besoin de prendre encore des points ou pas 1200... Euh... Non. J'ai plus ma turbine, génial. Faut retourner chercher une turbine au spawn. Oh putain je vais péter un câble mec, on a tout perdu ah. Et ouais mais mec j'ai besoin on a, du y couteau J'ai besoin du couteau de boucher aussi Donc on fait quoi là Non viens on va d'abord en arrière et après on revient Non non viens Ah quoi Oh cette game elle m'énerve Ah putain cette game elle, elle m'énerve <coughs> Ça m'énerve comment je suis mort. J'ai pas eu de chance. Dès que je l'ai tué, le deuxième, il m'a sauté dessus. Vas-y, je reprends ma turbine. Ouais, ouais. Je m'entends pas. Oh merde, ferme, viens. Ouf. Il a failli rentrer. La bah, merde, c'est le dernier zombie, hein, je crois. Vas-y, on est au diner. Ah, elle est là, la boîte Bon vas-y, j'aime pas jouer safe, je suis un fou. Je vais faire des boîtes. Yes Putain là fallait que j'ai un coup de chance parce que j'avais le droit que à deux boîtes. Galila chemin Oh, okay. oh ouais. mec, là on est bien là Allez ah. Allez viens on se casse Viens prendre ah. le bus, on se casse le laser qui fait plaisir. Oh là là, je bande. Magnifique. Galila HMR. T'as RPD toi ça, GIM, ouais. Nickel mec. Là si on n'arrive pas à le faire. Du coup je sais pas si on... Là on est parti sur de mauvaises bases. Ouais. Alors je sais pas si on attend... Euh... faut qu'on fasse un choix là. Est-ce qu'on attend le... Le gros orage Ou est-ce qu'on monte haut dans les vagues je dirais d'attendre le grand... L'orage Moi je préférais mais... L'avoir vague 2... Euh... Ou alors faudrait monter au moins vague 4... Faudrait monter vague 4 ou 5 et là on attend l'orage. Parce que je crois qu'on a plus de chance. Parce que même si t'as l'orage et que tu termines la manche, t'as une chance sur deux que ça marche je crois. C'est ça qui est plutôt chiant ouais. Là je suis à l'électricité Il là. Là, y a un magnifique cadavre de zombie qui bug Oh putain vite il y a l'orage Vite on rush on rush on rush Ah mais non c'est vrai que le lac de lave il est pas là C'est bon on va pas l'avoir le lac de lave Il est de l'autre côté de de Allez vite négrillon Ah l'orage il est fini mais il va revenir Regardez elle est là cette magnifique Ah non c'est pas là Ah si c'est celle là si. Regardez comme elle est belle Elle est toute illuminée C'est magnifique Ok donc on a dit Euh là. C'est gauche, droite. Gauche, droite. C'est bon, j'y suis. Ok, on pose nos deux, nos deux turbines. T'es prêt Tu. Au, me... Au même endroit qu'avant, ouais, voilà. T'es prêt 1, 2, 3. Vas-y, reprends la là, reprends-là. Alors, donc là, Maxis, ah, il nous bon, dit... A il... Parlé, donc, bon. Ouais, Maxis, il nous dit qu'il n'y a pas assez de puissance et qu'il nous faut plus de puissance. Là, il... là je ne sais pas pourquoi, il bug, il le dit plusieurs fois. Il faut attendre... Et un moins Ah, c'est là. Écoutez. Là, il nous dit qu'il faut de l'énergie vivante. Et c'est pour ça qu'on doit buter le, le zombie électrique sous la tour. Tout s'explique. Donc là, on va attendre l'orage. On va vous faire une petite coupure et on va se faire chier pendant 20 minutes. Allez A tout à l'heure Ah, attends, attends la vache, c'est bon là Et maintenant on prie Et maintenant on prie Il y a le gros orage, on a tué le zombie. Logiquement, il devrait arriver. Ok t'es prêt C'est là qu'il faut... C'est là qu'il faut pas foirer. Attends. Il est là je crois. Je sais pas j'avais cru l'entendre. Allez mais viens Ah, j'en ai marre, mais j'en ai marre de ce secret, putain, pourquoi il vient pas, tu m'expliques, on a fait tout ce qu'il fallait. Bon vas-y, on continue, on fait les vagues, et il, va, il va arriver à mon un... Ouais mais faut pas. si on monte trop on va encore mourir mec, viens on va jusqu'à la vague 5 et on attend. Attends, ah ah, gros orage. Attends, pas sûr, pas sûr. C'était pas le dernier. Il ah, y a le bus qui vient de passer. Ah. Vite, c'est le dernier. Vite, vite, vite. je l'ai eu. Oh, Putain, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ça fait trois vagues d'affilée que ça aurait dû marcher. Allez, viens, mon grand, viens. Allez, il peut que venir, là. Il y a tellement d'orages qui reste Non, mec, ça marche pas. Il est là Il est là, il est là, mec Où ça, où ça à droite, à droite, à droite. Je la tire sous à droite, la tour à droite, à droite, à droite. Je la tire, je la tire Putain il, il, il, nous, il nous touche à Merde Meurs pas, meurs pas, il est pas sous la tour encore, faut la tirer Recule un peu, recule un peu, genre sors un peu de la tour Oh merde la nuque Attends Attends, attends, attends, attends. Recule, recule, recule, recule. Je le tank, je le tank. Tente, tente Lance, lance Lance, lance c'était à ce moment que Jackson savait qu'il fucked up. Oh mon dieu je l'ai en plus Oh mon dieu Non oh mon oh dieu on a, on a été trop machiné par un bon dieu et a cru qu'il n'y avait pas de zombies <laughs> Oh mon dieu Oh. oh putain il restait une étape de merde il suffisait de poser les turbines Oh mec on était à ça Là j'ai le seum là Là oh, putain J'ai bah, pire que le seum Putain ah, une heure de... ah ça vénère là ah, oui. Oh, mec, pourquoi je suis resté là quand j'ai vu que t'étais mort Qu'est-ce qu'il y a Pas la enfin, qu'on Ah, là, ça me saoule. Ah, là, ah, ça me tôt. casse les couilles. Non, mais il faudrait refaire du pognon chacun dans notre coin, genre un petit peu quand on a le temps. Parce que là, il nous manque genre 5000 à peine dans la banque. Parce qu'on n'a pas tout pris, hein. Et un jour, on le refait. Bon. Bah, voilà. Deuxième échec. Sur le secret. Le deuxième secret le plus simple du jeu. Ça me casse les couilles. En plus, on l'avait eu, quoi. Mais le mec, on l'a eu. Oh, putain. Ça m'énerve. Ça m'énerve, voilà. Quand j'ai vu que t'étais mort, j'aurais dû partir tout de suite. Et je suis resté là comme un con. Il y avait un zombie derrière moi. J'étais rouge. Et je pensais que je savais pas si tu l'avais en fait, eu, du le coup, le je suis resté le là le quand même. Le mec électrique, en fait. en fait, et du coup, le zombie, il m'a juste mis une baffe, il m'a terminé, en fait. Bah oui, mais moi aussi. Genre, j'étais rouge, il m'a terminé, le zombie. Bon, bah voilà, c'est la fin de cette vidéo. C'est encore un échec. Ce secret va vraiment à nous faire rager, là, parce que... Putain, le temps qu'on y a passé, ça commence vraiment à m'énerver. Enfin, bon, on vous le fera une prochaine fois. Cette fois, on le réussira. Maintenant, on connaît les trucs. Hein, c'est On l'a fait quoi Vague 5, du coup Vague 5, il est arrivé. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Je pense que la limite, c'est Vague 5. Donc maintenant, on connaît à peu près les trucs. On va essayer de ne pas se faire couiller la prochaine fois. Et la prochaine fois, ce sera la bonne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, même si c'est un putain de fail et que ça m'énerve. Mais voilà, c'était Valier et Ron pour un magnifique fail. Je vous dis à la prochaine tentative. Allez Ciao tout le monde